Alors, Tirangalab, c'est une association sénégalaise euh, qui existe depuis 2016, qui travaille dans pas mal de projets. On est implanté à Rufisque et chemin faisant, on s'est dit que ce serait intéressant pour nous d'ouvrir un espace qui serait au bénéfice de, des dynamiques associatives plus fiscoises. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à Rufisque, il y a de nombreuses associations qui contribuent de façon positive au développement de la communauté. Et pour faciliter euh, à ces associations d'avoir accès à une infrastructure de qualité des bureaux où ils peuvent travailler, où ils peuvent se rencontrer pour co-créer ensemble des projets, faire émerger des projets pour le bien des communautés, on s'est dit que ce serait intéressant de créer un espace hybride. Et cet espace-là, c'est celui que nous inaugurons aujourd'hui ici, qui est basé à Rufis et qui est ouvert à toutes les associations qui sont à Rufis qui aimeraient travailler dans des projets de développement. Nous, ce qu'on a, nous le mettons à disposition de ces associations, c'est notre infrastructure, mais c'est aussi notre expérience, nos compétences en gestion de projets, en fundraising, comment soulever des fonds, comment structurer des projets, comment évaluer les projets. Donc c'est un espace qui est ouvert. Ces espaces-là, on dit c'est un coworking space associatif ou un hacker space. C'est des espaces qui sont ouverts destinés à faire émerger des projets innovants au sein des communautés. À Rufisque en, en tant que militant associatif, moi ça fait plus de 12 ans que je suis dans ce, dans ce truc-là, les infrastructures où les jeunes peuvent se rencontrer, discuter, se connecter et faire émerger des idées d'innovation sont très rares. Et c'est pour cela, dès qu'on a eu un peu de moyens, on a décidé d'investir dans ce type d'espace-là. Et on ouvre cet espace aussi pour que ça puisse créer de l'émulation, pour que des structures qui sont basées à l'Uffice, qui ont les moyens de le faire, aussi puissent ouvrir ce genre d'espace dans leur territoire. Parce qu'on a énormément de jeunes parfois qui sont à la recherche d'opportunités, on a des jeunes qui sont partis à l'université mais malheureusement veulent faire une reconversion professionnelle, ils ne savent pas où aller, à qui s'adresser. Ces gens, d'espace-là peut permettre de leur canaliser, de leur montrer de nouveaux types de métiers à exercer. Donc c'est pour cela qu'on l'a installé à Récis et on espère que d'ici quelques temps, on, aura des, on pourra atteindre nos objectifs. Alors, l'espace, il n'est pas essentiellement réservé à, à l'écologie. L'écologie, c'est une finalité à atteindre. C'est un espace d'innovation citoyenne dont la finalité, c'est d'amener tous nos projets que nous, qu on développe, que ces projets-là puissent avoir une fibre écologique. Je pense que le monde actuel dans lequel nous vivons, c'est un peu ça la tendance. Si vous regardez en Europe, la plupart des grands événements, de plus en plus, sont devenus des événements très sobres en carbone parce que c'est devenu la norme. Et nous, on s'inscrit dans cette norme-là. On peut accueillir n'importe quel type de projet. Aujourd'hui, l'atelier que nous réunit ici, des acteurs culturels sont venus faire des prestations. Différents profils se sont rencontrés. Il faut utiliser le vocable ou la thématique écologique comme une thématique transversale qui concerne tous les secteurs. Donc est pas, on n'est pas vraiment cantonné sur quelque chose de figé. Merci. Oui, merci beaucoup. Donc aujourd'hui nous avons vraiment voulu euh, faire cet atelier là pour d'abord faire la restitution du projet Call Sénégal, le projet Climate Action League League. Donc c'est un projet que nous avons déroulé avec le collectif Green Team, Teranga d'autres organisations, Urgence écologique, euh, Green Seedu et autres mais nous avons voulu l'organiser aussi dans le contexte de la COP 27 qui se déroule actuellement à Chalmershek en Égypte et aussi euh, venir aussi, euh, le faire ici, dans le nouveau siège de, de Terangalab, qui est aussi un hub pour euh, la Green Team. Donc c'est un peu ça, Donc, nous avons partagé ce que nous avons fait dans les régions, ce que nous avons fait depuis 2019 avec la Green Team, mais nous avons aussi échangé un peu sur euh, la situation, euh, sur ce qui se passe actuellement à Chalmershek. Euh, à la COP27, et nous continuons à attendre parce que la COP a été prolongée, donc là, on continue à attendre, mais d'ores et déjà, donc... Euh voilà. Donc, comme vous le savez, ce n'est pas, pas nos attentes. Donc, ce n'est pas ce qu'on attendait de cette COP. On pensait que ça allait être une COP vraiment avec plein de décisions, une COP à l'image de la COP de Paris. Mais malheureusement, ça n'a pas été ça. Donc, nous continuons à attendre. Donc, peut-être que d'ici ce soir, la situation va changer. Nous ne sommes plus optimistes comme on l'était avant. Mais, bon, peut-être que quelques autres résolutions vont venir euh, sauver cette COP pour qu'on ne parle pas euh, de l'année prochaine d'une COP 27-10. Parce qu'on risque D'avoir une COP27 bis euh, au Qatar. Parce que cette COP27, vraiment, c'est très très loin de nos attentes. Alors, quels sont les points d'échauffement à votre niveau si l'on sait qu'on réclame quelque part une justice climatique Ceux qui polluent le plus payent le plus. Oui, je pense que les points d'échec, on va commencer d'abord euh, sur ces questions de perte et dommages. Aujourd'hui, je pense que sur les questions de perte et dommages, oui, on a accepté, mais le mécanisme de financement pose problème. Pourquoi ça pose problème Donc, il y a, il y a, il y a les États qui se disputent des choses que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Je pense qu'il faut que, quand on met des mécanismes sur place, qu'on ne puisse pas vraiment... Euh, postponer ça, ce qu'on appelle postponer, c'est-à-dire renvoyer ça à d'autres années. Il faut que, par exemple, que cette année, avant que les gens, avant aujourd'hui minuit, qu'ils puissent au moins trouver euh, trouver trouver trouver des solutions pour le financement de ces et dommages-là. L'autre problème qu'il y a au niveau de la COP, c'est surtout avec euh, le financement climatique, les 100 milliards de dollars. Ce n'est pas 100 milliards de dollars qu'on doit juste aux pays les moins avancés. C'est 100 milliards de dollars par an. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à trouver un mécanisme pour respecter cet engagement-là. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que ces pays-là aujourd'hui pays aujourd vraiment font des efforts pour que la situation climatique change. Aujourd'hui, on ne parle plus de changement climatique. On a dépassé l'ère des changements. On est dans l'ère de la crise climatique. On est en pleine crise climatique. Et aujourd'hui, ça, ça se fait sentir partout dans le monde. Donc, ces questions-là devraient être débattues de manière vraiment très rapide. Les résolutions devraient être trouvées de manière très rapide parce qu'aujourd'hui, les changements climatiques touchent tout le monde. Mais jusqu'à présent, on voit qu'il y, y, y a de l'inaction, la justice climatique. On en parle, mais les décideurs ne respectent pas. Et vraiment, c'est très dommage. Oui, merci beaucoup. Euh, je pense que le réseau, nous, on a déjà un consortium. C'est le consortium Green Team. On est aussi dans d'autres consortiums comme Daclim et autres, voilà, mais c'est plus local. Mais la Green Team est plus nationale. Donc aujourd'hui le réseau Green Team existe depuis 2018-2019 et travaille sur un projet de, de renforcement de capacité des organisations de la société civile, de la presse et autres qui s'appelle le projet Call Sénégal, Climate Action League League. Après quelques années de mise en œuvre de ce consortium-là avec quelques organisations en phase pilote, nous avons vu que les organisations qu'on avait embarquées dans la Green Team ont vraiment Beaucoup avancé. Aujourd'hui, nous sommes dans le siège de Terangala, donc euh, peut-être demain ce sera dans notre siège. Vous allez à Kolda, il y a Urgence écologique. vous allez à Seyou, il y a Green Seyou, vous allez à Ginienshot. On a réussi à bâtir quelque chose. Et là, nous nous sommes dit que c'est le moment de l'ouvrir à d'autres organisations. Parce que ce que nous avons fait avec ces organisations-là, on peut l'ouvrir à d'autres organisations que du tout. Mais si on les laisse avec leur propre agenda qui est défini dans chaque pays et que ces gens-là arrivent à chalmelle ce c'est pas là-bas qu'on peut changer les choses. Et ça, si on veut le réussir, il faut avoir des mouvements forts où l'ensemble des organisations sont, sont réunies autour d'un seul objectif. Et je pense que c'est ce que la Green Team est en train de faire. Et là, nous, nous, nous avons vraiment commencé à ouvrir les portes de ce réseau-là à toutes les autres organisations qui travaillent dans le domaine de l'environnement. Nous rappelons aussi que nous avons eu à faire la cartographie des organisations de la société civile du Sénégal qui travaillent dans le domaine de l'environnement. Et nous sommes à 600 et quelques organisations. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment faire pour que toutes ces organisations-là puissent se réunir autour de la Green Team et qu'on puisse communiquer avec les hâtions d'or du Dorondo.